Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans le pays nantais, tester le job de Mélodie en serre de tomates et celui de Manuel en serre de concombres et à la découverte surtout du job de responsable d'équipe. Salut Manuel. Salut. Salut Mélodie. Salut jéry Explique-moi Mélodie, en quoi consiste ton job donc mon job, il consiste à encadrer les équipes, former les saisonniers. C'est possiblement gérer les équipes, les activités, la supervision, repérer les maladies, et transmettre euh, l'information au chef de culture. C'est un peu la tour d'observation de euh, la serre. Au quotidien, eh ben, je fais de la lutte biologique. donc C'est-à-dire que j'observe les plantes, tout ce qui est maladie. S'il y a des plantes, okay. euh, des fois, il peut y avoir des maladies comme la cariose. D'accord. Et, et comment tu luttes alors Donc la lutte biologique, c'est par rapport à un insecte qui va combattre un autre insecte. Bon, tu m'emmènes où, là On va aller palisser. Alors, ça veut dire quoi, palisser, Mélodie Oh là là, mais tu m'emmènes où ah, génial On est à combien, là 5 mètres, 7 mètres Ouais, à peu près. Et c'est quoi pour toi, un bon manager C'est encadrer les équipes, être pédagogue, être conciliant aussi. Donc, être patient, euh, ne pas hésiter à répéter les consignes, les choses à dire... Euh... Et tu dirais qu'il faut quelle qualité, toi, pour être un bon manager C'est le côté humain, il faut avoir toujours le respect parce que c'est important avoir une bonne communication avec tous les sessionnaires ici. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, toi Qu'est-ce que j'aime J'aime euh, la, la convivialité de l'équipe. C'est la plante. Ouais. J'aime bien... Tous les vivants, les plantes, hein. plantes ouais. c'est quelque chose qui est toujours attiré. Moi, bon, le contact avec euh, tout le personnel. J'aime le, me lever le matin et savoir si le saisonnier va être mieux formé que la veille, va être que ça évolue, voilà, que euh, ça évolue. C'est ça. Montre un peu ton smiley. <rire> tu prends bon. tes tomates. Mmh. Non, mais c'est pas fait pour être mangé. <rire> Je sens que tu veux être très opérationnel, ouais. Si t'es motivé, pédagogue, dynamique, curieux et observateur, viens bien bosser sur nous. Et postulez Et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous <rire>